Salut toi, salut Lou, j'espère que tu vas bien, j'espère euh, que tu es vivante, oh putain Lou, j'espère vraiment que, que t'as réalisé tes rêves, que as fait tout ce que tu voulais faire au moment où tu voulais le faire, parce que là à l'heure d'aujourd'hui il y a plein de trucs qui se bousculent dans ta tête, et dans une semaine, t'as 17 ans. Et tu te dis quand même que... T'as pas envie d'y aller. T'as pas envie de grandir. T'es ignorante là. T'as as plein de trucs à apprendre. T'as plein de trucs à... Tu le sens, mais t'as envie. Et, et j'espère que tu t'es dit... Euh, ouais, j'ai évolué. Enfin, tu te dis que la vie, elle, elle se fait pas elle, se, fait pas, évoureux, elle, se fait pas Elle se fait pas au lycée. C'est juste euh, l'entonnoir avant tout ce qui se passe après. Et que... Et t'as vraiment envie de partir. Je, je, tu vas partir, de toute façon, c'est sûr. Tu vas, tu vas pas rester là. Et tu vas, tu vas montrer à, à plein de gens que, que, que, que, tu vas, tu veux devenir quelqu'un. Vraiment. J'espère que dans le ans le, le monde n'aura pas trop changé. Que ce sera pas pire, en tout cas. Parce que même si, même si tu critiques, tu l'aimes bien. T'aimes bien le monde autour de toi. Tu t'y fais. Tu t'es déjà dit c'était mieux avant. Puis non, parce que eux aussi disaient que c'était mieux avant. Donc. Euh, toi aussi t'as essayé de faire Charles Baudelaire, mais bon, ça n'a pas trop marché. Puis c'était vite ridicule. En tout cas, j'espère que c'est pas trop.. Que la technologie nous a pas trop envahis dans 10 ans. Ou pas d'ailleurs, ça peut être bien. J'ai pas... J'espère que tu continues à faire la fête. Parce que t'aimes vraiment bien ça, à faire la fête. T'adores danser. J'espère que tu danses toujours. Sur... Euh, sur Sony de Bonnie M. J'espère que... Que tu connais tes limites maintenant. T'as une super maman, t'as la maman de, de Romain Gary. T'as l'impression que elle fait tout dans le trop, tout dans l'excès. Vous engueulez souvent. Vous engueulez vraiment souvent par contre. Mais vous vous aimez trop. Donc j'espère que. qu'elle te colle pas trop. <rire> Mais qu'elle est, est toujours là, c'est sûr, elle est toujours là. Tu crois pas en l'amour? non, tu crois pas. Tu crois aux attachements, tu crois au, mais tu crois pas à l'amour qui dure toute une vie, pas du tout. Tu crois plus au... à notre âge, après quatre ans de relation, relation, que que c'est très abstrait, que de toute façon on ne saura jamais ce que c'est vraiment, et qu'il fallait, fallait laisser faire. Il laisser faire et, et et pas trop pas trop souffrir, pas trop se prendre la tête. On est le lundi 29 janvier, il est 23h36. Et, et c'est vraiment ce que tu penses, mais sans réfléchir. Tu vas très certainement te trouver très débile. Parce que t'as des philosophies à la con à 23h36 le lundi 29 janvier. Et je sais que tu te trouveras très con. Mais... C'est dur d'être euh, de parler comme ça. J'espère que tu repenseras plein de trucs. Et je te souhaite plein de bonheur. Bisous. Attends, disons. Sans vraiment songer aux conséquences, puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais.